Bonjour Nishiro à tous, bienvenue sur ce guide de Genji-sama Aujourd'hui nous allons découvrir tous les arts aux occultes du ninjutsu Et on va partir pour commencer ce guide sur la présentation du personnage Genji-sama est un assassin, donc c'est un personnage qui va avoir... Alors c'est un assassin semi-distance, semi-corps à corps Son kit se base principalement sur des arts du corps à corps Bien que son auto-attaque, comme on le voit, soit à distance A noter déjà que son auto-attaque est particulière puisque son auto-attaque n'est pas une, une attaque directe, ensuite on bouge, ensuite on en fait une autre. Non, là c'est une auto-attaque que vous pouvez commencer, en fait qui continue même pendant le déplacement. Et ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas comme Lucio ou Tracer qui tape tout le temps en se déplaçant, mais Genji doit faire comme les autres auto-attaqueurs, il doit s'arrêter pour mettre l'auto-attaque, mais il peut continuer son animation d'auto-attaque en déplacement. Donc c'est un peu un hybride entre Tracer et Greymane par exemple. Mais euh, pour, pour des exemples, ou Valarénor si, si, ça, si ça vous parle plus. Mais ce qui est intéressant avec Genji, c'est que comme les personnages de Tracer, Lucio, eh bien, les auto-attaques partent à plusieurs. Ce n'est pas une seule auto, c'est euh, une flopée de trois auto-attaques d'un coup en fait qu'il envoie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très important, puisque Genji a subi énormément de nerfs au fil euh, des années et au fil des patchs. Euh, le dernier, pour essayer de, de faire oublier l'art du ninjutsu, il euh, y a eu énormément de nerfs, dont par exemple bah, celui... Euh, le plus gros nerf de Genji c'est la fin des AGC, hein, parce que bon là on a, on a arrêté de voir des Genji euh, au top niveau, Genji c'est probablement l'un des persos les plus durs à jouer, euh, qui a un skill cap incroyable, mais du coup c'est il a également énormément de counter, on va y venir juste après. Donc Genji, le principe déjà c'est que beaucoup de choses, avant il avait beaucoup plus de dégâts de sort et moins de dégâts d'auto attaque, on a renforcé ses dégâts d'auto attaque pour nerf ses dégâts de sort. Donc.. Une grande composante du kit de Genji va être de pouvoir bien auto attaque même si bien sûr il n'a pas une très très grande range et sa vitesse d'attaque est relativement correcte donc ça c'est l'argument la, principal sur Genji Ensuite nous avons tout simplement donc, le passif de Genji donc l'agilité cybernétique qui est un activable qui permet eh bien, tout simplement de sauter au dessus des obstacles donc je vais revenir hop dessus, ça nous permet eh bien, de passer au dessus d'un mur Plutôt pratique, plutôt pratique pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir essayer de fuir. Par exemple, on attaque, on attaque l'ennemi, hop, on lui balance tout ça. Allez, viens là, toi, hop, et on se replie directement en passant le mur. Et on peut derrière mettre la monture instantanément pour repartir. Genji, il a un autre, une de ses autres facultés, encore une fois, comme je disais, ce kit un petit peu hybride entre un distance et un corps à corps. Eh bien, vous le voyez avec les shurikens, puisque vous le voyez, ces shurikens, hop, et eh bien vous pouvez les lancer de loin, ce qui a moins de chances de toucher on va dire, mais au corps à corps, et bien vous voyez, vous pouvez toucher les trois shurikens instantanément. Et là on a encore le côté hybride, à la fois corps à corps et à la fois distance. Genji a pas un wave clear de dingue, hein, loin de là, c'est vraiment un assassin qui est là pour ganquer, et euh, on va dire pour, pour mettre de la percussion sur les lanes justement, et sa grande faculté c'est de réussir, alors il reste très fragile Genji, mais sa grande faculté c'est de réussir à prendre des kills un petit peu à l'image d'une tracer. La grande force de Genji, donc comme on le disait, c'est prendre des informations. Étant donné qu'il a beaucoup de mobilité, sa, sa grande force, c'est de la prise d'information. Il, euh, il peut aller euh, vous feinter, une in invade à la, chez l'adversaire. Tiens, ils sont en train de faire le hard, je me montre, hop, ça met un peu de pression, je repars. Tiens, il y a Arthas qui gang top, je vais essayer d'aider mon soliner, C'est ça, sa grande force. Euh, on va continuer sur, justement, euh, l'aspect très intéressant, c'est la riposte, ce qu'on appelle le deflect. Le deflect de euh, Genji, c'est tout simplement donc, 70 de coups en mana, mais 16 secondes de temps de recharge. Et on peut, eh bien, donc la canalisation dure 1,25 secondes. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps, vous êtes invulnérable et vous renvoyez une partie des dégâts d'ailleurs. Alors, les dégâts sont fixes. Les dégâts sont fixes. Il y a des talents qui feront justement que ça sera en fonction des dégâts infligés. Mais euh, les dégâts sont fixes. Mais vous voyez, hop, et eh bien, je deviens invulnérable à tout et je renvoie instantanément. Alors, en priorité, c'est les héros. Par contre, ça, re, ça redistribue vers les héros. Mais par contre, bah, vous pouvez le faire, bien sûr, même pour les, pour les vagues de sbires. L'idéal, c'est bien sûr pour tuer les héros. Très très fort, par exemple, contre des personnages qui tapent très vite, genre Lucio, Ticus, Tracer, où vous allez pouvoir deflect à peu près toutes leurs auto-attaques et renvoyer, euh, renvoyer des, des dégâts fixes, parce que vous voyez les dégâts fixes. Hein, il, en, il envoie 121 points de dégâts. On verra après le total de dégâts bloqués, ça servira pour un talent 20, on en reparlera juste après. Au niveau des shurikens, j'en ai pas trop parlé, mais il y a 3 charges, je pense que vous l'avez vu, il y a 3 charges de shurikens. Donc vous pouvez, euh, l'idéal en termes de dégâts c'est de, de, de faire auto-attaque shuriken, auto-attaque shuriken, auto-attaque shuriken Si vous avez déjà vu ma vidéo de tuto sur euh, les, le meublage d'auto-attaque, les resets d'auto-attaque timer C'est un peu l'idée, c'est vous meubler deux auto-attaques par euh, vos shuriken pour optimiser les dégâts, on a ensuite la frappe du vent qui est très important, qui est assez fondateur dans le kit de Genji puisque c'est un autre outil de mobilité comme vous le voyez bah, qui permet d'aller très très loin mine de rien ça permet de faire un dash et encore ça a été nerf, à une époque ça allait encore plus loin mais ça permet de traverser une distance euh, très bonne qui permet également de passer à travers les murs d'ailleurs attention à ne pas les lancer trop loin parce que sinon vous pouvez vous retrouver coincé dans le mur vous voyez ici donc attention, ça arrive à tout le monde, hein. ça arrive à tous les Genji de se rater Il faut surtout faire attention à ça, bien le prendre en compte Parce que sinon on peut se retrouver coincé euh, Du coup, le E, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a 12 secondes de temps de recharge Donc c'est quand même assez long Se projette vers l'avant et inflige 417 points de dégâts aux ennemis sur une ligne Alors c'est au niveau 20 bien sûr Si un héros adverse est tué dans les 1,5 secondes après avoir été touché par la frappe du vent Ça annule son temps de recharge et son coup en mana Donc ça vous permet en fait tout simplement de mettre un E in Et de potentiellement remettre un E out si le mec est mort pendant, euh, pendant le sort et donc ça ça va être très important alors il y a un build de Genji qui vous force un petit peu à commencer les adversaires avec le E mais dans l'idéal Genji cette, ce sort sert à finir les adversaires, il sert vraiment à finir les adversaires vous êtes là pour prendre le kill et ensuite reset potentiellement sur toute la, la compo ennemie euh, l'on va commencer par les talents 1 maintenant hein, qu'on l'a fait P palier 1 c'est un palier de mobilité pour Genji-sama on va commencer avec euh, donc je vais vous parler, alors il a été énormément nerf mais le rapide comme l'éclair. Toucher un héros adverse avec Frappe du vent augmente la vitesse de déplacement de 30% pendant 3 secondes. Il fut un temps il n'y a même pas besoin de toucher un héros, vous faisiez un E et ça vous donnait 30% de move speed. Ils l'ont enlevé très rapidement parce que ça permettait de s'escape avec Genji. Donc la priorité voilà, c'est de toucher un héros pour pouvoir avoir ce gain de vitesse de déplacement. 30% je rappelle, c'est une vitesse de monture donc c'est pas dégueulasse. Maintenant, moi le talent que je préfère avec l'énerve justement du rapide comme l'éclair c'est la voltige Augmente la portée euh, d'agilité cybernétique pardon de 70% donc ça permet de sauter beaucoup plus loin en fait Et ça réduit son temps de recharge de 10 secondes sur une monture Donc je vais virer le temps de recharge et comme vous allez voir ça me permet de sauter très loin Et vous avez à peu près le temps de mount vous avez de nouveau l'agilité cybernétique Ça vous permet d'avoir quasiment tout le temps et de commencer les fights potentiellement garder votre eux, Commencez avec euh, le dé Vous allez arriver, lancer des shurikens Potentiellement vous repartez Et en fight, vous allez penser à Mute. C'est un excellent entraînement pour Genji Pour, euh, pour pouvoir justement pour, euh, bah, En fait en fight ça arrive très souvent qu'en fight on pense pas à mettre la, la monture alors qu'il y a des moments bah tu prends pas de dégâts et il faut mettre la monture pour pouvoir te repositionner ou réattaquer. Donc c'est un très bon entraînement à ce niveau-là Genji. Euh, on va avoir le dernier talent qui est euh, l'insaisissable. Franchir un obstacle avec l'agilité la, cybernétique, donc passer au-dessus d'un mur par exemple, augmente la vitesse de déplacement de 25% pendant 6 secondes. On le voit quasiment jamais. Moi c'est un talent que j'aime bien et que je conseille au tout début. Euh, même si on, on le voit jamais c'est pas mauvais du tout hein. après ça, le problème c'est que ça, parfois ça se rate un petit peu si vous faites un mur par si vous faites un saut là vous avez l'impression d'avoir sauté un obstacle parfois ça marche pas tout à fait donc c'est un petit peu euh, dommage devrait ajouter un petit bonus je pense à, à ce talent pour que ce soit viable mais il est vraiment pas dégueu hein. pour le coup 6 secondes de vitesse de déplacement c'est vraiment pas, pas dégueulasse mais donc je conseille la voltige malgré tout niveau 4 alors c'est là que genji va on va dire le plus orienter son build on a trois trois grands builds sur Genji, le build Shuriken, le build, frappe de, donc le build E, le build de Frappe en plein cœur, enfin c'est même pas Frappe en plein cœur en plus comme build, c'est juste le build E, et enfin euh, le build un peu plus basé sur le Deflect, basé sur le Z. Alors attention, même si c'est vrai que c'est au niveau 4 qu'on oriente un petit peu le build, ça veut pas dire que parce que vous jouez l'art du Shuriken, vous allez devoir jouer tous les talents sur le Shuriken, pareil pour le Deflect, pareil pour la Frappe en plein cœur. Par exemple, euh, bah, moi le build de Shuriken, Souvent, euh, enfin, le build, euh, build de je joue souvent lors du Shuriken O4, malgré tout. Mais on va euh, vous parler d'abord du Shuriken. Parce que le Shuriken, c'est quelque chose qui est à la fois le plus facile à jouer pour Genji et aussi le plus difficile. Toucher des héros adverses avec Shuriken, une fois 35 héros touchés, augmente les dégâts de Shuriken de 25 points. Une fois 75 héros touchés, la GPS cybernétique rend deux charges de Shuriken. Donc ça a l'air compliqué comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Bah Ça veut dire que vous pouvez potentiellement... Eh bien augmenter, en fait l'idée c'est de toucher un maximum de héros avec les shurikens Chaque shuriken touche, enfin compte comme une stack, hein. regardez vous voyez le nombre là c'est 7 Si je fais ça, hop je suis à 10, hein. donc ça compte pour chaque shuriken touché L'idée ça va être d'augmenter les dégâts du shuriken à 35, donc une fois la moitié de la quête accomplie Et une fois 75 héros touchés, bah, vous allez avoir tout simplement, donc je vais accomplir la quête Vous allez tout simplement avoir shuriken, shuriken. Et si j'appuie sur D, vous avez deux nouveaux charges de shuriken qui sont en cours pendant que l'écoulement général voire vous redonner vos 3 charges de shuriken donc c'est assez intéressant à ce niveau-là Genji C'est vraiment faut pas oublier c'est que les, les charges enfin ça se recharge par toutes les 3 stacks hein. donc ça c'est assez intéressant il n'y a pas besoin de faire une charge de shuriken, puis une autre, puis une autre Non, l'idée c'est que une fois que vous avez tout, elles, re elles reviennent toutes et c'est pas que par le niveau 4, hein. c'est euh, de manière générale mais le niveau 4 du coup permet de jouer encore plus sur le retour du shuriken vous en avez en permanence et ils font plus mal L'intérêt du build Shuriken, c'est quoi C'est que si vous avez un petit peu de difficulté encore avec Genji, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de poke à distance entre vos auto-attaques et vos Shurikens. Vous pouvez aider votre team. même si votre... Par exemple, en face, il y a beaucoup de counters. A lui, le Shuriken, ce qui est bien, c'est que même s'il y a beaucoup de counters, vous pouvez quand même être utile en mettant des autos, des Shurikens, et attendre votre moment. Parce que, soyons honnêtes, Genji va falloir ronger son frein. Hein. Va falloir attendre un petit peu avant d'y aller. Il ne faut pas rentrer dedans comme un... comme un bourrin, sinon vous êtes mort hein, dans la plus grande... Partie des cas, je dirais donc il va falloir attendre son heure. C'est là que le build shuriken aide, mais par contre, quand vous avez saisi votre opportunité, vous savez que c'est le moment d'y aller. Bah, Genji est très fort, pourquoi Parce que bah, vous allez pouvoir et eh bien mettre les shuriken, justement à bout portant et faire un maximum de dégâts. Ça, c'est vraiment le plus important avec Genji c'est de pouvoir mettre vos shuriken au même, au même moment. Vous voyez, hop là, j'ai rechargé mes trois et vous faites auto-attaque Q spell Q spell, et du coup, c'est comme ça que vous allez faire en team fight également. Alors le deflect bien sûr si, à, si à la portée est limitée hein, bien entendu Alors du coup ça c'est pour le niveau 4 On va avoir la frappe en plein cœur Au bout de la trajectoire la frappe du vent inflige 294 points de dégâts supplémentaires Après une seconde Donc je vais vous montrer un petit peu mais L'idée c'est que vous allez avoir maintenant une nouvelle jauge graduée Qui permet à la fin en fait C'est dans cette petite zone là que vous allez avoir les dégâts de poison Vous Voyez il va y avoir des petits dégâts de poison c'est pas énorme mais c'est un petit beurre supplémentaire Sachant que euh, potentiellement Et eh bien euh, ça peut vous aider à avoir votre Reset sur le E. Le problème de ce talent C'est quoi Alors bien sûr c'est fort Le problème de ce talent c'est qu'en fait bah Déjà la, la zone, la zone de, de Touche est quand même très très Faible donc il faut être très précis Mais en plus de ça Et eh bien euh, vous avez un autre Souci qui est que vous avez envie Du coup de mettre votre E. Vous avez envie de commencer Au E. Le problème c'est que vous pouvez pas le problème de ça, c'est que euh, le E, ça reste le, le sort à lancer une fois que vous voulez votre reset. Donc vous ne pouvez pas forcément compter autant dessus euh, qu'avec euh, les autres talents. Et enfin, on a les griffes du dragon. Probablement, je dirais, le, le, le sort le plus dur à jouer avec les shurikens, mais également le plus contre-synergique. Alors pourquoi Tout simplement parce que les griffes du dragon force un certain montant de bloc sur le Z, une fois 724 points de dégâts bloqués, ce qui est, pas, est quand même beaucoup, hein, avec la riposte, activée pour déchaîner griffes du dragon qui afflige 417 points de dégâts à tous les ennemis proches, bien sûr c'est des valeurs niveau 20, hein. plus ça monte, plus la charge euh, nécessaire est augmentée mais ça sous-entend qu'en fait vous devez bloquer des dégâts avec le deflect pour pouvoir, vous l'avez entendu avec le bruit là, le tching, pour pouvoir activer les griffes du dragon, et les griffes du dragon ça fait des dégâts de zone, avec une bonne range, mine de rien, une, une ça demande, ça, demande, ça demande donc de forcer en fait, un petit peu à l'image d'une Zarya, ça vous force à faire un peu nawak pour pouvoir eh bien, stack des dégâts. Donc ça vous expose, ça vous apprend à vous exposer au lieu d'être prudent pour pouvoir potentiellement avoir un peu plus de dégâts. Alors par contre pour le coup c'est un énorme burst hein, puisque c'est 417 points de dégâts, 417 points de dégâts c'est, euh, c'est plus de, à peu, à peu près, euh, enfin, c'est vraiment très bon. Le problème encore une fois c'est les conditions qui sont difficiles mais sur le papier c'est le 4 le plus costaud en termes de Burst. Maintenant il faut voir un petit peu ce que vont faire, enfin le shuriken peut être excellent hein, bien entendu mais le griffe du dragon c'est la condition la plus difficile elle peut être stackée, hein. honnêtement Griffe du dragon contre du Ticus, contre euh, du, du Lucio, de la Tracer, ça se stack très facilement Mais il faut le stacker à chaque fois, il faut le stacker de nouveau à chaque fois Alors en teamfight potentiellement si vous utilisez votre deflect à bon escient eh bien ça peut vous permettre justement d'avoir euh, plus souvent des griffes du dragon Potentiellement en teamfight vous pouvez avoir des, des griffes du dragon en permanence Vous arrivez avec vos griffes du dragon stackées, vous mettez un E, griffe du dragon par exemple On va faire ça Vous avez, euh, vous avez le, les griffes du dragon qui sont stackées allez -y. Ah, ça, je vous voyez je ne l'ai même pas stacké là. Mais euh, griffe du dragon stacké et ensuite eh bien, vous, avez votre, euh, vous pouvez potentiellement le lancer 2-3 fois en teamfight. Maintenant le niveau 7, alors personnellement le talent que j'adore le plus c'est la défense sans faille. Pourquoi Parce que chaque source de dégâts bloquée réduit le temps de recharge de riposte de 2 secondes jusqu'à un maximum de 10. Ça veut dire que potentiellement vous pouvez avoir 6 secondes de temps de recharge sur votre riposte. Sachant que pendant que vous lancez votre Z, le CD commence. Donc potentiellement vous pouvez tomber euh, donc à... 4-3 secondes de CD sur votre Z si vous le faites proc un maximum. La grande force de la défense sans faille, c'est que ça marche quel que soit votre build, en shuriken, en E, et par contre, bien sûr, c'est indispensable en build deflect. Hein. Euh, si vous jouez griffe du dragon, il vous faut de plus en plus souvent la déf enfin, le, le deflect pour pouvoir le stacker. Hein. Donc évidemment, si vous jouez euh, griffe du dragon, vous êtes obligé de jouer de défense sans faille. Mais même si vous ne jouez pas griffe du dragon, on va jouer shuriken par exemple, et ben la défense sans faille, c'est quels que soient euh, les adversaires, c'est très intéressant. Maintenant, vous avez d'autres outils. Contre des auto-attaqueurs par exemple du Greymane ou même du Hanzo qui va mettre des grosses autos qui va faire mal L'esquive permet d'esquiver une attaque de base d'un héros toutes les 7 secondes Donc ça c'est vraiment pas mal, ça vous permet de, de potentiellement dans votre agression éclair Et eh bien avoir beaucoup de tankiness en dehors du Z Comme ça vous n'avez pas besoin de Z pour une vieille auto-attaque d'Hanzo, ça peut être cool de repousser un petit peu l'auto-attaque Sinon vous avez le bouclier cybernétique Utiliser agité cybernétique Confère 50 points d'armure anti-sort Pendant 2,5 secondes Alors idéalement bien sûr avec le, la voltige Ça vous permet potentiellement de commencer votre fight comme ça Donc avec 50 d'armure anti-sort Et encore une fois bah, ça vous permet eh D'avoir le deflect potentiellement pour après Vous n'êtes pas obligé de commencer le fight Avec le deflect Et du coup vous avez là hop, Et quand l'adversaire votre Z, enfin votre D c'est terminé, vous n'avez plus l'armure anti et votre deflect vous servira à ce moment là. Il y a également l'implant défensif que je trouve en dessous quand même, mais il a été pas mal up. à l'expiration de la riposte, confère pendant 4 secondes un bouclier équivalent à 75% des dégâts bloqués. Donc si vous mettez un bon deflect, et à la sortie vous avez un, un gros shield qui vous permet potentiellement de continuer à auto-attaque, de faire d'autres choses. Pourquoi pas, en, pourquoi pas en, Dragon Blade, en Dragon Blade, mais moi je suis, je suis quand même pas spécialement fan. Mais contre beaucoup de dégâts, contre beaucoup de bursts, c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Après, si vous prenez une, un, le moindre contrôle, votre deflect s'arrête, hein, il faut le savoir. Si vous prenez le, un stun ou un silence, votre deflect est arrêté, vous ne restez pas sous deflect, hein, donc il euh, faut faire attention à ça. D'ailleurs, si vous mettez un E, votre deflect se termine prématurément, hein, donc pensez-y aussi. Alors, on a maintenant le niveau 10 avec l'âme du dragon, donc les Dragon Blade, et la strike la danse du dragon. La danse du dragon est probablement l'ulti le plus safe puisque euh, si jamais par exemple vous, vous avez beaucoup de dégâts en face ça vous permet d'avoir un outil euh, de tankiness secondaire, c'est un petit peu l'idée de la métamorphose d'Illidan c'est à dire que vous devenez inciblable pendant un petit moment et la X-Strike, on va, on va enlever les temps de recharge, la strike vous permet donc d'être in inciblable et ça c'est quand même très intéressant parce qu'en plus du deflect qui va vous protéger euh, comme il faut bah, potentiellement s'il y a un gros contrôle ou une pyro par exemple bon une pyro normalement euh, de Keltas vous appuyez sur Z au bon moment et c'est fini mais euh, imaginons vous avez déjà Z bah, euh, la X-Strike ça vous permet de vous replacer alors la X-Strike ce qui est très intéressant c'est que vous pouvez l'utiliser offensivement comme défensivement la X-Strike si vous avez claqué votre E et votre D peut-être un peu prématurément bah vous avez potentiellement un nouveau dash pour pouvoir repartir et vous replacer en teamfight il y a également bah bien sûr ça passe à travers les murs hein. ça c'est intéressant vous pouvez x derrière le mur par exemple mais l'idéal, c'est d'utiliser offensivement, parce que c'est le sort qui fait du burst. Hein. La Dragon Blade, c'est plus de dégâts, c'est beaucoup de burst, mais sur quand même, c'est à chaque fois un, un gros coup de burst, mais c'est sur une certaine durée. La x Strike, l'idée, c'est que justement, et eh bien, vous allez, euh, par exemple, imaginons sur un CC, un stun UTR je sais pas, eh bien vous mettez votre X Strike et vous voyez. Alors, je vais essayer de toucher un seul mec pour pas avoir le. Vous Voyez, ça me fait 1243 de dégâts en fait. Hein. Donc en burst. Sur un adversaire, vous avez, vous avez euh, tout simplement de gros, dégâts, hein, de gros dégâts. Puisque ça fait des dégâts sur le premier X, 318 points de dégâts, et explose au bout d'une 25 secondes, donc infligeant 636. Donc chaque X, enfin chaque trait, met des dégâts. Donc ça c'est intéressant, si vous touchez vraiment au centre, il prend 318, 318, 636, donc ça c'est plutôt cool. Euh, donc like Strike à utiliser avec intelligence je dirais Soit parfois défensivement pour s'escape Soit pour attaquer Mais attention parce que vouloir X-Strike-In en permanence pour le burst Ça peut vous porter préjudice Parce que vous vous retrouvez au milieu du fight Et vous allez potentiellement être silence Par exemple un il bah, vous silence Vous pouvez pas deflect, vous êtes mort euh, Ensuite on a la Dragon Blade La Dragon Blade Donc la lame du dragon qui a été énormément nerf 100 secondes CD euh, Et surtout ça déchaîne Donc vous avez de nouveaux sorts Donc Vous pouvez l'utiliser avec R ou avec A Et en fait eh bien, ça vous permet d'avoir un micro dash Et en plus d'infliger des dégâts à chaque moulinet. Et ça c'est très très intéressant Et vous pouvez utiliser le deflect bien entendu Pendant la, extra pendant le, la Dragon Blade Vous pouvez utiliser le E évidemment et donc vous avez quand même des sacrés dégâts en plus de vous faire, de vous fournir de la mobilité supplémentaire Et vous voyez j'ai récupéré, mon, même si on entend le bruit quand on prend le kill On entend le bruit du reset avec le petit euh, ting Et on a également donc euh, bah, la, extra, la lame du dragon, ce qui est bien c'est qu'elle vous, vous offre de la mobilité en teamfight Également des dégâts de zone hein, puisqu'elle va faire des sacrés moulinets de zone donc ça c'est assez intéressant à ce niveau là On a ensuite le niveau 13 Donc les deux ultimes sont très bons La lame du dragon il faut faire attention parce que Je pense qu'en vrai ça reste potentiellement le meilleur En fait en termes de potentiel c'est le meilleur ultime Mais il va falloir pouvoir le sortir Donc la dragon strike est plus safe à ce niveau là Mais la lame du dragon est très très forte Niveau 13, sur le papier c'est le meilleur ultime hein, des deux Mais après la x-strike c'est plus safe Et ça vous permet potentiellement de vous en sortir Ou de suivre du cc à côté de ça, on a le niveau 13, donc évidemment, contre de l'anti-burst, c'est vrai que l'extrait qui est peut-être un peu moins forte. Par contre, White Man Morales, par exemple, Dragon Blade, très très fort contre ses persos. Niveau 13, donc on a un outil à la fois de mobilité, mais également de dégâts puisque nous avons commencé par le Shingan, Shingan très très dur à faire proc, mais c'est encore une fois Shingan c'est très fort, enfin, avec Genji beaucoup de choses difficiles à jouer vont être euh, récompensées, et Shingan bah, ça fait que vous allez infliger 252 points de dégâts supplémentaires, si les trois shurikens touchent un même ennemi, donc vous voyez j'inflige 427 là avec mes shurikens, bah, si je touche avec le Shingan, vous voyez un critique qui s'ajoute, cette critique me permet bah, bien, potentiellement de monter énormément Et le Shingan par exemple sur Battlefield of Eternity, Chant de l'éternité, ça permet d'avoir du race Puisque vous pouvez le faire sur les immo, hein. ça marche en PvE et en PvP Donc vous faites un camp, hop, ça marche pour faire le camp très vite Donc Shingan est très intéressant, même si en teamfight vous avez du mal à le faire proc N'oubliez pas qu'en PvE ça marche, hein, ça fonctionne Donc sur les forts, les corps, etc Donc Shingan c'est vraiment très bon, il faut s'entraîner dessus vous, êtes en... vous allez en boutique, vous vous entraînez à toucher tous les shurikens Et c'est comme ça que ça marche Maintenant on a le fluide comme l'eau Toucher des héros adverses avec la frappe du dragon, euh, la frappe du vent pardon, Réduit son temps de recharge de 3 secondes C'est cumulable hein. Donc si vous touchez potentiellement donc, Je rappelle c'est 12 secondes de temps de recharge Donc si vous touchez 4 héros vous avez de nouveau votre E Donc ça sous-entend que les ennemis sont assez paquets Pour pouvoir le rentabiliser euh, Généralement c'est sur un build E Mais on verra les builds académiques à la fin Ensuite le double saut qu'on joue un peu sous-estimé le double saut alors je trouve ça vraiment pas mal, même surtout en build shuriken et la synergie qui peut avoir avec l'armure anti-sort est très très forte, euh, sans compter bien sûr l'intérêt aussi avec la voltige, vous pouvez potentiellement cumuler trois stacks de dés, puisque vous allez avoir la première stack qui revient très vite vous avez votre deuxième stack de dés et vous allez pouvoir euh, en fait en, enchaîner l'intérêt du double saut c'est qu'avec le build shuriken une fois que c'est fini vous avez plus de shuriken, donc ça ça marche après bien sûr il y a un talent sur le build shuriken c'est Shungan, euh, le double saut les deux charges sont, sont cool surtout pour la mobilité que ça offre N'oubliez pas que pendant la Dragon Blade vous pouvez également avoir votre dé pour vous remobiliser Donc c'est assez intéressant à ce niveau là Et d'ailleurs vous avez un combo c'est pendant la Dragon Blade le bouclier cybernétique qui vous donne 50 d'armure anti-sort Et du coup pendant la Dragon Blade c'est très très fort Vous allez pouvoir mouliner avec 50 de résistance magique très, Ça fonctionne excellemment bien nous, mais bon, c'est le double saut, c'est un peu moins viable, euh, mais c'est tout à fait... Enfin, en fait, l'idée c'est que vous avez deux talents offensifs et un talent un peu plus défensif-mobilité, Donc C'est euh, pas forcément... Euh, pas C'est forcément... à, à mesurer, on va dire. Mais le double saut est tout à fait prenable. Niveau 16, même si on le voit quasiment jamais. Niveau 16, alors le niveau 16, on va commencer par le contre-coup, qui est le plus simple à proc, qui augmente votre PVE aussi. Après une seconde, il y a un écho de frappe du vent qui inflige 274 points de dégâts de dégâts supplémentaires aux ennemis sur sa trajectoire donc en gros comment ça marche Bah il y a une ombre, en fait vous avez votre Kage qui euh, va euh, faire des dégâts et c'est assez intéressant parce que c'est les petits dégâts qui peuvent vous permettre d'avoir le reset mais surtout l'intérêt c'est pour le PVE, hein, ça vous permet tout simplement vous pouvez faire ça et vous avez un peu plus de dépush tout en faisant un petit peu plus de dégâts dans le tas Alors par contre le contre-coup ne fait pas proc les talents par exemple frappe en plein cœur ou le fluide comme l'eau C'est vraiment que la frappe de base, pas le rebond nous avons ensuite la main, enfin le, le renvoi qui est très intéressant, le renvoi ça augmente les dégâts du deflect Riposte en plus des dégâts normaux inflige également un montant de dégâts équivalent à 33% des dégâts bloqués Donc un tiers de ce que vous avez bloqué va être renvoyé dans la tronche de l'adversaire Et c'est vraiment pas mal, hein. c'est vraiment pas mal on va, on va voir, hop, on va changer un petit peu euh, le Shingan et on va prendre le renvoi Vous allez voir je vais essayer de faire venir Arthas Non il veut pas venir vous voyez je renvoie je renvoie une partie des dégâts Alors ce qui est très intéressant ça va être sur bah, par exemple des gros bursts aussi encore une fois Imaginez une pyro bah, vous appuyez, vous allez vers un ennemi vous lui la Deflect et il prend un tiers des dégâts dans la gueule Donc c'est vraiment pas mal Mais même par exemple des, des tracers des Ticus qui vous tapent Vous allez faire Vous allez renvoyer et les dégâts bloqués et le 16 donc c'est vraiment très intéressant Là regardez Arthas Bon il me tape pas tant que ça, donc <rire> il ne me tape pas tant que ça malheureusement Mais bon ça renvoie une bonne partie des dégâts et c'est très très très parti, c'est très intéressant Ensuite on a la main sûre Toucher des héros adverses avec la frappe du vent augmente de 20% les dégâts infligés par la prochaine utilisation de frappe de vent Bonus est cumulable jusqu'à 3 fois Alors c'est pas, c'est vraiment un talent moyen sauf si vous jouez en build E où là ça va être très très fort et potentiellement le top du top Puisque vous allez, l'idée c'est d'affliger les dégâts supplémentaires avec la frappe en plein cœur. Et le fluide comme l'eau, pour avoir en permanence en fait de, du E, vous allez dash au milieu de tous les ennemis en permanence. Mais ça demande beaucoup, c'est très difficile à rentabiliser et ça vous expose beaucoup plus. Euh, J'en reparlerai un petit peu après. Ensuite, les niveaux 20. Les niveaux 20 de Genji sont tous, je dis bien tous, très forts. Parce qu'on connaît bien entendu les améliorations des ultimes. Dragonblade amélioré qui est juste l'un des meilleurs vents du jeu potentiellement et qui avant était un des 10. Chaque héros adverse touché par la lame du dragon augmente sa durée de 0,5 secondes. Donc ça augmente la durée de la Dragonblade. Si un héros adverse est tué en moins de 1,5 secondes après avoir été touché par la lame du dragon, le temps de recharge de frappe du vent prend fin. Ça c'était avant, ça marchait dès le niveau 10. Donc en gros, vous faites Dragonblade, tant que vous touchez des ennemis, ça se prolonge. Je l'ai bien pris, hein oui, c'est bon. Donc ça se prolonge, vous pouvez potentiellement être en perma Dragon Blade, donc ça c'est quand même très intéressant. Et si jamais vous prenez le kill, si jamais vous prenez le kill, vous avez des resets sur votre E. Donc c'est quand même très très fort Vous avez les resets avec le E mais aussi avec la Dragon Blade Donc ça c'est vraiment fort parce que vous pouvez en gros Découper toute l'équipe ennemie avec le niveau 20 Ensuite on a la X-Trike améliorée Chaque héros adverse touché par la danse du dragon Réduit son temps de recharge de 12 secondes Donc potentiellement si vous faites une X-Trike Sur plusieurs personnes on va, on va réinitialiser les talents On va faire hop, faire ça imaginons Hop la x Contre coup Et X-Trike Bah par exemple Là si je fais une X-Trike dans le tas, vous voyez j'ai plus que 30 secondes de CD Alors que j'avais 80 à la base Et si je fais encore plus proche par exemple Mince. hop, Vous voyez j'ai de nouveau la strike donc Je peux relancer des X-Trikes comme ça en permanence si j'arrive à toucher du monde Le problème de ce vin c'est quoi Parce que sur le papier bien sûr que c'est fort Mais pourquoi ce talent 20 est un peu problématique Parce que ça sous-entend qu'il faut en permanence x trike Au lieu de l'utiliser avec discernement Vous allez l'utiliser comme un gros bourrin au milieu de tout le monde Et vous allez faire votre premier x trike Vous allez avoir le reset de votre x trike Vous allez être content et en fait, bah, vous allez refaire sur le même endroit et si les adversaires sont pas trop cons, bah, ils vous attendent à la sortie en fait. Hein, parce que le problème de la strike c'est que vous indiquez en gros où vous allez atterrir. Hein, donc un Malfion, il pose un route, il met un silence et vous êtes mort. Donc c'est le problème de la X-Strike Je déconseille la x améliorée à utiliser avec beaucoup d'intelligence. Parce que le problème, c'est que ça, force, ça vous force à toucher les adversaires et potentiellement à vous exposer. Donc si vous arrivez à tuer toute l'équipe ennemie avec des resets, tant mieux mais dans d'autres cas vous allez potentiellement tuer Vous allez vous tuer et potentiellement faire perdre le teamfight Vous avez ensuite Les shurikens, les étoiles perforantes Shurikens qui transpercent tous les ennemis touchés Ça semble ridicule comme ça Dit comme ça ça semble ridicule Et bah c'est pas dégueulasse du tout hein. C'est vraiment très très bon même euh, Puisque ça vous permet vo d'avoir des dégâts De dingue puisque ça va transpercer tous les héros Donc en plus de faire un shingan potentiellement Sur l'ennemi Vous allez avoir eh bien, voyez, Des dégâts vont être colossaux, ben, c'est pas la quête Vous allez avoir potentiellement des dégâts colossaux, sans sans vous en rendre compte en fait, hein, puisque vous mettez des, des, des shurikens partout, donc on se rend pas compte, c'est le talent qui paye pas de mine comme ça, on se dit ouais c'est pas fou, mais en fait ça rentre beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts hein, le Shuriken amélioré allez vous allez, en, sans le savoir, et en plus, par exemple, si vous êtes en siège, bah vous allez mettre les shuriken. ça va toucher très facilement le fort qui a une énorme hitbox, et donc vous allez pouvoir potentiellement eh bien, faire proc le shingan sur le fort pendant que vous tapez. Donc l'étoile perforante, il ne faut pas croire, c'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Il manque un, un léger petit truc pour que les gens s'en rendent compte que c'est fort, mais c'est loin d'être ridicule. Hein. Et ensuite, on a le zunshin qui, pour le coup, est très très intéressant, euh, puisque après avoir bloqué, c'est là que je vous avais dit, vous voyez, il y a un 20 qui va fonctionner, où vous avez le montant total bloqué. Quand vous arrivez niveau 20, si vous avez bloqué un total de 6500 points, donc vous avez juste à regarder, à le consulter sur l'infobule, si vous avez bloqué 6500 points de dégâts avec la riposte, la riposte touche tous les héros adverses et c'est pour ça que vous avez potentiellement sur internet des, des compilations qui existent avec eh bien euh, des, des dégâts, enfin des, des Genji qui font 1v5 en tuant tout le monde avec un Z. Et eh bien c'est je... hier je jouais en brawl pour rigoler Genji et ça m'est arrivé j'ai tué euh, j'ai tué quatre mecs euh, en mettant un deflect au bon moment sur un Ticus et j'ai tué tout le monde j'ai juste tué tout le monde donc c'est très très fort. Alors justement on va en parler maintenant je vais commencer par le build Shuriken Qui est celui que je conseille pour les nouveaux joueurs Et les, euh, les joueurs les plus émérites dessus Puisque c'est à la fois le... C'est vraiment le... le le build à l'image d'Heroes of the Storm, facile pour débuter mais également difficile à maîtriser Donc on va commencer avec la Voltige, Shuriken, euh, là au 7 on s'en fout celui que vous préférez hein, Mais vous Je vais mettre défense sans faille, au 10 on va dire X-Strike mais les deux sont vous très vous bien taille. Shingan, euh, là au 16 on s'en fout, ça vous de voir, soit contre-coup soit renvoi On va mettre contre-coup et, et au 20 eh bien, par exemple le Zanshin et l'idée euh, ça va être oh non plus je fais ça mais non pardon euh, je me suis trompé je voulais faire je voulais faire autre chose hop shuriken défense sans faille l'âme du dragon shingan contre coup et euh, bon dragon blade amélioré normalement hein. si je prends dragon blade je joue souvent dragon blade amélioré mais là on va prendre shuriken l'intérêt et eh bien ça va être donc ce build là l'intérêt ça va être à la fois d'avoir du poke à distance de pouvoir auto-attaque et de poke à distance, encore une fois beaucoup d'auto-attaque avec Genji, c'est très important. Et l'idée c'est également d'avoir plus de burst, puisque vous allez avoir le Shingan. Mince, j'ai pas la quête, c'est pour ça, j'ai été dans le vide. Vous allez avoir également énormément de burst, vous voyez, quand vous allez l'accrocher au corps à corps. Donc ça, c'est très intéressant, c'est le build le plus simple à jouer. Alors, normal, moi je conseille étoile performante si vous jouez X-Strike, sinon vous jouez Dragon Blade amélioré, c'est vraiment très fort. Euh, sinon. Donc la force de ce build c'est du poke Très fort en PvE puisque vous allez pouvoir Shingan, les, vous allez pouvoir profiter des dégâts supplémentaires Sur les shurikens par exemple pour faire un camp hein. On pourrait croire que Genji le camp il le fait pas très vite Mais vous voyez bah, par exemple là je fais proc Le Shingan sur les deux euh... Vous voyez je fais proc le Shingan sur les deux euh... Les deux petits machins en même temps Et avec les easy par exemple Ils peuvent pas me taper si je, je bouge sur le côté Donc je fais le easy camp très facilement On a ensuite euh, le build que j'adore Qui est un build sur le Z Alors c'est pas parce que vous jouez un build sur le deflect que vous êtes obligé de jouer Griffith du Dragon Je conseille, je déconseille Griffith Dragon Revue Dragon c'est vraiment contre des persos qui attaquent très très vite Typique, Lucio, Tracer, Ticus, pourquoi pas Mais sinon je le déconseille sauf si vous avez une certaine maîtrise avec le perso Donc build deflect on va quand même prendre Shuriken Défense sans faille indispensable sur, euh, sur, le, build, le, sur le build de... de le build, pardon, Deflect Au 10, on s'en fout, l'Aromatic Strike Au 13, on s'en fout un petit peu, c'est en fonction de vous Vous pouvez prendre Shingan ou Fluid comme l'eau, on s'en fiche Donc là, je vais prendre Shingan Au 16, le Renvoi, évidemment pour renvoyer 33% des dégâts bloqués Et au 20, le Zanshin qui vous permet eh bien, de faire extrêmement mal Là, on va on va essayer de harceler Papi Donc là, vous voyez, je suis sur un build Z Et pourtant, j'ai beaucoup de talent sur le Shuriken C'est absolument pas un problème, l'un n'empêche pas l'autre ça ne me force pas à jouer Griffe du Dragon euh, malgré tout. Bon, il veut pas aller vers ses tours, c'est dommage. Mais bon, l'intérêt, ça va être de pouvoir deflect énormément de choses et de repartir. Donc, le deflect peut faire très très très très mal au niveau 20. C'est un build assez late game, mais même en early, c'est loin d'être ridicule. Euh, et puis, vous, vous mettez pas tous vos oeufs dans le même panier, C'est pas tout sur le deflect. C'est ça qui est intéressant. Parce que le problème d'un build vraiment total deflect, c'est que vous avez, euh, vous pouvez potentiellement utiliser votre outil défensif pour faire des dégâts. Et donc là, ça devient contre-synergique. Donc ça... Pour vraiment le rentabiliser Il faut quand même lancer le deflect au bon moment ah bien. Ensuite On a le build charge Build charge que je vais déconseiller Enfin à vous, de, à vous de tester bien entendu Mais le problème du build charge C'est que ça vous force, ça vous incite à faire des E in Et potentiellement à mourir en fait hein. Donc haut euh, de set on s'en fout et encore une fois talent. On va mettre X-Strike par exemple et x je pense talent. que le build E est vraiment bien euh, pour potent... Parce que comme ça a un côté contre-synergique lx trike vous permettra de vous replacer Fluide comme l'eau et c'est pas parce que vous jouez E Que vous jouez main sûre hein. vous pouvez tout à fait jouer contre-coup Avec un build E, le truc c'est que si vous jouez main sûre Et au oh, vent on s'en fout On va mettre euh... Je sais pas euh... Bon, par exemple le zanchi alors le truc c'est que vous allez voyez toucher les trois mecs et vous voyez j'ai plus que 2 secondes de céder dessus donc c'est ça l'intérêt ça va être de pouvoir faire des E-In au milieu de, des trois mecs et d'avoir le, le, le reset assez vite, vous pouvez potentiellement du coup faire ça, temporiser le retour de votre E avec la X-Strike et repartir avec le e. et essayer bien sûr de finir, vous allez essayer d'harceler en créant des doubles fronts on va bah vous repartez vers là, l'adversaire se dit oh là là faut que j'aille chercher Genji Et vous allez harceler l'équipe ennemie comme ça en permanence Après attention votre E il coûte très cher en mana mine de rien hein, C'est quand, quand même 75 de coût en mana donc c'est votre sort qui coûte le plus cher Donc ça peut aller vite, hein, ça peut aller très très vite Après si vous tuez quelqu'un vous avez le reset qui vous redonne aussi le coup en mana Donc ça c'est cool Mais le build de E est assez dur à maîtriser malgré tout et en plus de ça il est très dangereux Donc voilà pour ce qui est de Genji Genji étant donné que c'est un personnage avec beaucoup de mobilité euh, des persos euh, de type euh, tous les persos qui silencent et qui ont des contrôles vont faire très très mal à Genji mais tout ce qui attaque de manière ciblée, imaginons un Raynor par exemple va faire très très mal à un Genji après Genji est fort contre des cibles avec une grosse hitbox, par exemple Falstad, euh, puisque Falstad est un, une cible fragile donc Genji ça va être son job de le défoncer, mais en plus de ça il va pouvoir, va pouvoir le, le, le facilement faire proc le Shingan par exemple ou juste même si vous ne jouez pas Shingan hein, c'est le même principe, les trois shurikens dessus donc là-dessus il est très intéressant par contre bah, un, typiquement un Falstad même si c'est un même si c'est une cible on va dire fragile contre Genji il a aussi des armes par exemple le Z et les auto-attaques bah, Genji va prendre très très cher là-dessus donc euh, il faut tuer votre ennemi le plus vite possible donc ça c'est la force de Genji j'espère que alors encore un petit point aussi sur Genji attention au niveau du draft Genji comme je l'ai dit beaucoup beaucoup beaucoup de counter et souvent vous allez forcer l'attention sur vous avec Genji donc ne le je vous déconseille, alors en solo queue c'est probablement l'un des pires winrate du jeu hein, Genji Parce que ça demande des grosses grosses grosses mécaniques comme je l'ai dit Et du coup je vous invite fortement à ne pas le first pick Genji ça se draft contre des cibles fragiles Imaginons par exemple bas de euh, la liming, euh, du, euh, du Malfurion Enfin Malfurion le problème c'est que c'est aussi un counter avec le silence Mais du Malfurion des trucs comme ça vous attendez un petit peu et vous y allez, vous allez les détruire. Mais le problème, bien sûr, c'est qu'encore une fois, bah, ils ont beaucoup d'armes aussi contre vous et vous allez forcer énormément l'attention. Donc Genji, ça ne se first pick pas. Un hein. Genji, ça se récupère plutôt en fin de draft quand vous voyez que l'adversaire a pas mal de cibles fragiles. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur Genji vous aura plu. Fallait que je la mette à jour euh, par rapport à l'ancien guide Genji. Il y a eu tellement de changements sur Genji que euh, je me devais de la refaire. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, euh, vos questions, vos, euh, vos commentaires et autres, euh, que ce soit des questions, des observations ou des petits oublis que j'aurais pu faire hein. pas, tout, pas de soucis Je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, tout ça A bientôt, à plus, dans le Nexus Hé, hey, les arts de Genji Sama Méritent de l'entretien Likez Vous n'avez toujours pas liké Vous ne vous êtes toujours pas abonné Je m'en vais dans les ombres.